Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Genie, J'espère que vous allez bien au vu des circonstances, parce que c'est quand même un petit peu la grosse M.E.R.D.E. -E. Euh, voilà, donc euh, malgré tout, je voulais quand même aborder aujourd'hui le sujet euh, des digital nomades, nomades digitaux, même si on ne peut plus vraiment voyager en ce moment. Et je voulais vous parler des 12 mythes, euh, pas la bestiole, hein <rire> les clichés, tout ça entend le plus souvent sur les nomades digitaux du style t'as gagné le taux ça va te passer c'est pas une vie t'as pas de job t'es en vacances toute l'année ouais ouais ouais c'est les trucs qu'on entend ouais ah, c'est parti allez Donc déjà, ce que je voulais euh, annoncer, c'est que la mode de vie des nomades digitaux, euh, c'est quand même euh, un secteur en croissance de dingue sur ces dix dernières années. Je crois qu'on est à plus de 85%. Euh, voilà, ça suit un peu la tendance des freelances d'ailleurs. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui veulent voyager à plein temps, bosser en même temps, voir d'autres choses, avoir un mode de vie un peu en décalage avec cette norme de nos parents. Et puis forcément, avoir une indépendance géographique, ça apporte un paquet d'avantages. Mais c'est comme tout, il faut toujours mettre des étiquettes. Alors voilà, je voulais voir avec vous ces fameux mythes absurdes qu'on entend sur les nomades digitaux, parce que les gens sont toujours promptes à juger ce qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, cette étiquette qu'on colle aux nomades digitaux, elle ne fait pas bon ménage. Moi, je sais que, par exemple, j'aime pas trop de dire que je suis une nomade digitale, parce que tout de suite, on a des, des regards un peu euh, de jugement très négatifs, alors que c'est juste un mode de vie. Donc, le premier mythe, c'est « Les nomades digitaux sont des personnes riches ». On parle bien d'argent, hein euh, ben, en fait, c'est souvent les gens qui pensent que quand on voyage à plein temps, ils imaginent un hôtel de luxe 5 étoiles. Et oui, forcément, si on était dans ce cadre de vie, il faudrait gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas comme ça que tous les nomades digitaux vivent, en tout cas, euh, la plupart même. Euh, on loue des, des choses très raisonnables, des Airbnb, on est dans des pays à plus ou moins bon marché, alors ça dépend de ce qu'on souhaite mais voilà, on n'est pas en train de faire des visites et nager avec les requins euh, tous les jours à des visites à 80 balles. Donc non, non, non, euh, c'est une vie euh, raisonnable. Et généralement, le fait de vivre longtemps, alors longtemps, plus longtemps que des vacances dans un endroit à l'étranger, ça permet surtout de vivre comme un local et d'avoir des expériences locales. Donc en fait, les visites touristiques, on va peut-être les faire la première semaine euh, et encore, ça dépend des endroits, mais après, le, le, le but, c'est vraiment d'être dans, dans cette culture différente et d'apprendre au travers les traditions, etc. Rien à voir avec le tourisme. Et puis, c'est comme tout. Plus vous êtes à prendre votre temps, plus vous allez pouvoir adapter aussi vos voyages hors saison, euh, prendre des transports en commun, toutes ces choses-là qui font que votre budget est forcément réduit au, au minimum. Et je peux vous dire que même en déménageant 5 à 6 fois par an, je dépense beaucoup moins d'argent que quand j'étais euh, sédentaire à Paris, voire même sans partir en vacances. Et comme eh bien, on loue donc des appartements euh, Airbnb, hein, souvent, euh, donc à des prix raisonnables, qu'on n'a pas de taxes d'habitation, qu'il n'y a pas d'électricité à payer, euh, qu'on euh, fait la cuisine, donc là pour le coup, on s'adapte au niveau de la nourriture. Bah, en fait, le nombre de choses qu'il n'y a plus à payer dans cette vie-là, bah en fait, ça compense par exemple un billet d'avion ou ce genre de choses. Donc non, la vie n'est pas plus chère et surtout, il ne faut pas être riche pour attaquer cette vie. Le mythe numéro 2, c'est de dire que c'est vraiment pénible de tout le temps devoir chercher un nouvel endroit pour vivre. Il y a beaucoup de gens qui détestent bouger. Euh, ils sont euh, confortablement dans leur petit chez-eux, qu'ils ont savamment décoré chez IKEA, aux Maisons du Monde. Et ils aiment cette sécurité, ce confort et franchement, il n'y a aucun mal à ça. Et alors oui, euh, chercher un endroit, euh, faire la demande pour pouvoir y habiter, faire ses valises tout le temps, se réinstaller. Il y a pas mal de gens qui, rien que l'idée de déménager, les fait flipper. Mais il faut quand même se dire une chose, c'est qu'un nomade digital, déjà... Euh, il a beaucoup moins d'affaires. Donc à partir de là, déjà, ce n'est plus un déménagement, c'est simplement changer d'endroit. Et puis comme on cherche des lieux à court terme, parce que plusieurs mois, c'est moins d'une année, hein, on est bien d'accord. Donc forcément, on trouve plus facilement et les démarches sont hyper faciles. Quand vous allez en vacances, même 15 jours et que vous prenez un Airbnb, il vous suffit d'aller regarder, de faire vos dates, de commander. Et au pire, vous avez des échanges un peu avant avec le, le, le propriétaire. Mais voilà. Et en fait, c'est hyper facile. Donc après, il n'y a plus qu'à faire vos valises qui sont très légères. Et puis à partir. Et d'ailleurs, il euh, y a un petit lien dans la description si vous voulez avoir euh, un 25 balles gratuite ou un truc comme ça sur votre prochain euh, séjour Airbnb. Profitez-en Parenthèse finie Donc, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est hyper excitant de bouger tout le temps. Parce que sinon, bah, on ne le ferait pas <rire> Alors ensuite, c'est euh, la troisième euh, absurdité qu'on entend souvent. Et encore que pas si absurde que ça, c'est que le fait d'être en voyage en permanence, on est beaucoup moins productif en termes de boulot. Parce que oui, un nomade digital, il travaille, d'accord Et donc là, ben oui et non. Et puis, je ne vais pas vous mentir parce que oui, parfois, le fait d'avoir euh, la plage à côté ou d'arriver notamment dans un nouveau lieu où d'un seul coup on veut tout découvrir et d'avoir plein de choses de distraction, ça peut parfois être compliqué pour être motivé. Productif, c'est encore autre chose, mais surtout motivé. Et comme on est hyper flexible, euh, on a cette, cette flexibilité dans nos horaires, dans notre agenda, il faut vraiment avoir une autodiscipline. Et c'est là en fait qu'on fait la différence entre ceux qui restent dans cette vie de nomade digital et ceux qui ne restent pas. En fait souvent le point il est là, ceux qui arrivent à avoir cette autodiscipline pour pouvoir travailler de la même manière que les personnes qui ont une vie sédentaire. Il y a aussi le fait que d'être en permanence dans des lieux ben, différents, en fait, c'est assez bien pour la créativité et en fait, ça permet vraiment d'être plus productif parce que on a de nouvelles idées, de nouvelles envies, on rencontre de nouvelles personnes qui potentiellement nous donnent des opportunités euh, bah, nouvelles. Et puis, si on réfléchit bien, par exemple, je me lève un matin et j'ai pas trop envie de travailler. Et puis, je me dis « bah Oui, mais si je travaille vraiment bien à fond, déjà, bah, ça me permet de gagner ma vie et de rester dans ce cadre de vie qui me plaît. » Quand on sait que la récompense à la fin de la journée ou du lendemain ou du week-end, selon le planning, c'est d'aller apprendre à surfer ou d'aller, je ne sais pas moi, dans un parc national voir des éléphants, euh, gravir un volcan ou ce genre d'activité, donc toujours nouvelle, toujours différente, en fait c'est super motivant de bosser. Parce que là, moi je sais pourquoi je bosse. Je bosse parce que ce soir, je vais aller apprendre à surfer. Ou je bosse parce que ce week-end, je vais me faire une rando de 40 km à gravir un volcan en éruption. Enfin, excusez-moi, mais, mais ça me motive dix fois plus de travailler en sachant qu'il y a ça comme récompense, en fait. Donc, non, on est productif. Et puis, par contre, oui, il faut certaines compétences et il faut de l'autodiscipline. Il n'y a pas de secret. Alors le quatrième mythe, celui-là il, il est costaud parce que je l'entends tout le temps. quatrième mythe c'est qu'on ne fera jamais un, une, une carrière. Alors j'aime pas ce mot, mais voilà, on ne pourra jamais avoir un, un truc accompli, une entreprise épanouie, rentable. Et en fait c'est simplement parce que les gens ils font un amalgame entre une vie normée et le fait d'avoir une entreprise, une activité rentable. Par exemple, il y a des nomades digitaux qui sont freelance, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés par une entreprise et ils vont travailler à distance. Rien ne les empêche d'avoir des super capacités et les honneurs de l'entreprise et d'être un super salarié et que leur travail les amène à des promotions, etc. Ce n'est pas du tout incompatible. Et pareil, ceux qui ont une entreprise, comme c'est mon cas, ça ne veut pas dire que, encore une fois, on est en vacances. Donc, si je travaille tout le temps bien, correctement, avec un, un, une activité et un business model qui fonctionne, à distance certes, mais et alors Eh bien, pourquoi mon entreprise ne fonctionnerait pas En tout cas, si elle fonctionnait pas, je ne pourrais pas vivre comme je vis. Donc, bien sûr que ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, Construire son petit empire, ça ne dépend pas de son statut de vie, ça dépend uniquement de la personne, des capacités, des efforts qu'elle va mettre. Ce serait un petit peu comme dire que si on est célibataire, on ne pourra jamais faire carrière, alors que si on est marié avec des enfants, on pourra faire carrière. C'est complètement stupide. C'est pas son statut qui fait qu'on va arriver à faire quelque chose, c'est comment on va faire en sorte, et les efforts qu'on va mettre dedans, rien à voir avec le statut de vie. Parce que nomade digital c'est pas un métier nomade digital c'est simplement le fait de ne pas être sédentaire tout simplement par contre euh, je peux vous assurer que je travaille autant voire plus qu'avant hein. alors le mythe numéro 5 et je peux comprendre c'est que le nomade digital ne travaille que quelques heures par jour et en fait oui on a tous lu euh, la journée des 4 heures de tim Ferriss, ou en tout cas les gens ont cru qu'ils l'ont lu en lisant le titre parce que si on lit le bouquin, on comprend qu'il ne dit pas qu'il faut travailler que 4 heures par jour, pas du tout. Il explique juste comment être efficace, productif et aller droit au but pour aller plus vite dans les affaires. Mais il explique pas qu'on bosse 4 heures par jour, donc petit bémol, petite parenthèse. Et en fait, euh, non, on, on, on, comme tout le monde en fait, si on veut que ça fonctionne, il faut travailler. Et c'est pas en travaillant 4 heures par jour qu'on va y arriver. Donc, quand j'entends ça, j'avoue que je ne sais pas trop si je dois pleurer ou soupirer ou, ou rigoler. Ou voilà. C'est un peu comme, comme les, les personnes qui me disent « Ah euh, oh ben, tu es à un tel endroit, dans tel pays, euh, j'ai 15 jours de vacances, je te rejoins. Ben » Bah oui, pas de problème. Mais après, sur place, elles se sont étonnées que je travaille. Ben oui, mais moi, je ne suis pas en vacances. Ce n'est pas parce que je vis dans un endroit où pas, potentiellement il y a du soleil ou c'est des paysans, tout simplement. Que je suis en vacances et c'est pas parce que toi tu as décidé dans 15 jours que tu allais prendre des vacances que moi faut que je me calme mes vacances euh, enfin voilà déjà je prends pas souvent des vacances et alors euh, au début d'une vie de nomade digital je parle souvent au début parce que les gens qui se posent ce genre de questions souvent c'est des gens qui vont soit commencer ou qui démarrent tout juste ben, je peux vous assurer que si on fait en sorte que cette vie fonctionne et eh bien clairement on va travailler mais bien bien bien plus que un boulot de salarié, euh, voilà les 60-80 heures par semaine, elles y sont, mais sans problème. Donc non, non, euh... <rire> les journées de 4 heures, ça n'existe pas. Alors le mythe numéro 6, on pense souvent qu'il faut tout simplement avoir un métier qui soit technique. Euh, graphiste, ou alors euh, développeur web, ce genre de, de métier, très très très technique. Or en fait, c'est faux parce que euh, sur la route, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec des métiers mais complètement différents, euh, j'ai même rencontré une personne qui était euh, voix de méditation. Donc elle faisait que des enregistrements de, de cassettes, alors enfin, c'est pas des cassettes, mais de <rire> des enregistrements audio MP3 pardon, je ne sais pas pourquoi je dis cassettes, euh, de sa voix pour après les revendre ou on faisait des commandes etc. Voilà. Après il euh, y a euh, des gens qui sont traducteurs, il y a des gens qui sont créateurs de contenu, il euh, y en a qui font de la vidéo, il y en a qui font euh, des formations, professeurs. Enfin il y a vraiment tous les métiers sont possibles à partir du moment où on peut créer ce pivot en ligne. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe, le nombre d'activités qui ont cru qu'elles devaient s'arrêter, et en fait, elles ont réussi à rebondir, et à, avec ce confinement, à rester chez elles, tout en exerçant, alors différemment. Euh, moi, par exemple, j'ai énormément de, de professeurs de yoga, et pas que, euh, qui se sont mis en ligne, parce que euh, grâce à, à la technologie du web, on peut faire un pivot dans notre entreprise. C'est un autre sujet, je ne vais pas m'étendre. Mais donc non, il ne faut pas seulement être technicien. Il faut simplement pouvoir exercer une activité, un métier, une passion, ce qu'on veut euh, en ligne, tout simplement, à distance. Alors le numéro 7, il rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu, c'est les nomades digitaux sont toujours en vacances. Donc en fait, ça rejoint un peu le fait qu'on ne travaille que 4 heures par jour. Euh, bon, bah, je ne vais pas m'étendre 3 heures, mais en effet, si on veut avoir cette vie-là, il faut euh, gagner de l'argent, pas plus que tout le monde, mais enfin, si on veut vivre, D'ailleurs, voilà, c'est ça. Si on veut vivre, qu'on soit nomade digital ou non, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et donc, en étant tout le temps en vacances, eh ben, non, on ne peut pas vivre comme ça. Nomade digital ou pas, d'ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu stupide quand les gens nous disent qu'on est toujours en vacances. Je crois que c'est le plus absurde, en fait, de tous les mythes qu'il y a de, de la liste. Le mythe numéro 8, c'est que la vie, le quotidien d'un nomade digital est constamment, en permanence, super excitant. Oui, c'est vrai que, de manière générale, les activités, dès qu'on fait quelque chose, c'est bien plus diversifi... diversifié pardon, et divertissant que dans une routine d'une vie sédentaire dans une grande ville, métro, boulot, dodo. Donc là, je fais quand même deux comparatifs à l'opposé. Parce que, bien entendu, même les gens qui ont de vie sédentaire ont parfois aussi, le week-end et leur temps libre, des activités très diversifiées et très intéressantes. Donc, il ne faut pas... Se dire, si on est domaine digital, oui c'est super, et si on est sédentaire, non c'est pas super, c'est pas vrai. Après, euh, oui, on peut aller nager avec des requins en Galapagos, après on va apprendre encore à surfer au Sri Lanka, euh, faire du saut en parachute euh, en Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais dites-vous bien que c'est pas tous les jours comme ça, pas tous les week-ends comme ça, déjà ça coûterait trop cher. Parce que bah, tout ça, c'est des activités qui coûtent de l'argent. Et puis en fait, bah, on est humain aussi. Parfois, on a juste envie de rien faire. On a aussi juste envie de se relaxer. Euh, ou d'aller se balader. Ou de faire du sport. Ou d'aller euh, se faire une soirée à Perrault avec des gens qu'on a rencontrés. Ou des amis. Enfin, en fait, euh, on est des gens normaux aussi. <rire> Donc non, la vie n'est pas systématiquement plonger avec les requins et, et sauter en parachute. Voilà. Ça arrive quand même plus souvent qu'une vie euh, normée. Et puis bien sûr, euh, on ne le voit pas en fait, tous ces moments où on fait rien. Parce que, enfin, euh, il y en a un qui le font, mais c'est quand même rare. C'est pas très intéressant de poster sur Facebook ou Instagram le fait qu'on est en train de glander dans son lit pas fait avec les cheveux en bataille et le pyjama, quoi. Il n'y a pas grand intérêt. Donc forcément, ce qu'on voit des nomades digitaux, c'est toujours, bah, justement, euh, les requins en Galapagos et, et le, le sang en parachute au Nouvelle-Zélande. Forcément, c'est logique. Alors, le mythe numéro 9, il me fait un petit peu mal celui-là, mais les nomades digitaux, euh, ce sont des personnes qui sont uniquement dans la vingtaine. Et oui, Instagram, toujours, hein, ce, ce Instagram <rire> qui montre des jeunes de 20 ans, tout bronzés, tout beaux, tout minces, tout musclés, dans leur hamac, ouais, ils sont beaux, les beaux filtres. <rire> C'est d'ailleurs souvent à cause de ce genre de compte que les nomades digitaux ne travaillent pas, euh, ne font pas carrière. Euh, C'était quoi les autres mythes Ah bon voilà, vous avez compris. Donc là encore, non, non, non, c'est pas réservé une catégorie d'âge. Nomade digital, c'est quelqu'un qui travaille à distance en ligne tout en voyageant à plein temps. Donc quand on est 20, 30, 40 ou 50 ans, si notre envie n'est pas une maison avec le confort, Ikea, etc., on peut vivre cette vie-là. Ça dépend simplement de vos choix. Et vu l'âge que je viens juste de fêter, ben, je peux vous confirmer que ce n'est pas réservé à ceux qui ont 20 ans. Voilà. il ne <rire> faut pas le dire. <rire> Donc le mythe numéro 10, c'est de dire que c'est qu'une phase et que ça va passer. Être nomade digital, ce n'est pas comme faire un tour du monde ou faire un voyage long cours, où là, potentiellement, et ce n'est pas non plus obligatoire à chaque fois, mais là, potentiellement, on va partir parce que il y a une recherche de soi, une recherche de vérité, attention, je rentre pas trop dans le spirituel, recherche de vérité sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, oui, là, c'est possible, mais nomade digital, encore une fois, euh, je me lève le matin à 6h, euh, j'ai ma routine du matin comme tout le monde, je ne peux pas vous la décrire, ce n'est pas intéressant, après je bosse, euh, potentiellement, je bosse jusqu'au soir, et le soir, ben, je ne fais rien, enfin, je ne fais rien, je ne fais rien comme tout le monde quand ils font rien. Et puis potentiellement, euh, je vais peut-être aussi arrêter de bosser à midi, puis l'après-midi visiter, le week-end, etc. Donc non, être nomade digital, ce n'est pas une année de césure après l'école, ce n'est pas une phase, ce n'est pas un tour du monde. Être nomade digital, encore une fois, c'est un mode de vie. Et si on arrive à développer une activité qui nous plaît, qui est rentable, euh, tous les matins quand on se lève, on se dit « ben super, j'ai du boulot, enfin, j'ai des choses à faire dans, dans mon travail et ça me plaît », et qu'on arrive aussi à supporter cette vie, à bouger tout le temps, pas de zone de confort, alors ça c'est clair, hein, on est toujours hors de la zone de confort, si on arrive à aimer ça, et en, en fait on n'a clairement pas envie de revenir à la normale, donc c'est pas une phase, c'est pas un truc qui va passer, c'est vraiment un état d'esprit, une personnalité. Je regardais un reportage de Mike Horn hier, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller chercher euh, des choses sur lui, s'il est passionnant et extraordinaire cet homme, euh, et voilà, et en fait, il expliquait qu'il pourra jamais s'arrêter. Le jour où il s'arrêtera, bah, c'est qu'il sera mort. Alors, je ne suis pas du tout à son niveau, je ne suis pas une aventurière comme lui, du tout. Mais je ressens un peu la même chose. Moi, demain, arrêter de voyager à plein temps, hein, je, bien dit à plein temps, hein, ce n'est pas partir en vacances de temps en temps, euh, pour moi, c'est mourir. quoi. Ce n'est pas possible. Le mythe numéro 11, il est mignon, c'est de dire que quand on voyage comme ça, on ne peut pas avoir d'enfant. Alors, bien sûr qu'un nomade digital sans enfants et un nomade digital avec des enfants, la vie n'est pas la même parce qu'il va falloir avoir des, des routines. On a tous des routines hein, différentes, notamment pour l'école, parce que les enfants, bah, il faut les éduquer. Euh, potentiellement, s'ils sont petits aussi en bas âge, bah, il va y avoir des horaires un petit peu à respecter pour qu'il bah, ait quand même un confort de pouvoir manger, dormir à sa convenance. Mais je peux vous assurer qu'on peut être nomade digital et avoir des enfants. Et pour le coup... Il y a énormément de familles qui le sont, on s'en rend pas compte. Et sur YouTube, il y a énormément de, de super bons euh, vlogs. Alors, oui, c'est ça, un vlog voyage de famille avec des enfants de tous âges. Et je peux vous dire que les enfants que j'ai rencontrés déjà à travers des familles qui font ça, ils sont dégourdis, ils sont intéressants, ils sont bien élevés, très très bien élevés souvent d'ailleurs. Et voilà, ils sont ouverts au monde, ils sont éveillés, ils connaissent plein de choses. C'est génial pour les enfants. Moi, franchement, euh, c'est le mythe le plus stupide aussi. Hein. Être d'hommage digital, donc ne pas avoir d'enfants, non, ce n'est pas vrai. Au contraire, euh, c'est une vie superbe qu'on offre à des enfants en faisant ça. Le mythe numéro 12, c'est les amitiés qu'on se fait, elles sont obligatoirement superficielles. Alors, non, ce n'est pas vrai. Oups, évidemment, si je casse tout pas vrai parce que à partir du moment où on rencontre des gens déjà dans la vie tout court hein, nomades digitales digital ou pas souvent on attire des gens qui nous ressemblent donc d'ailleurs si on évolue au fur et à mesure du temps au fur et à mesure de notre vie ben, on va avoir des amitiés différentes c'est logique puisqu'on évolue donc les gens autour de, de nous aussi évoluent et on va garder ou pas certaines amitiés et en fait en voyage souvent euh on va attirer des gens qui nous ressemblent et on va avoir donc des, des points communs, des passions communes. Et ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant. Plus on voyage longtemps en tant que nomade digital, moins les amitiés sont superficielles parce qu'en fait, on, on, on a moins besoin d'aller vers les autres. Donc finalement, ce vers qui on va, c'est tout de suite très fort et, et intense. Alors j'espère que j'ai réussi à démystifier le statut... De nomade digital, qu'est-ce que c'est qu'être un nomade digital Et donc vous avez vu, euh, la plupart sont... de ces mythes sont plutôt absurdes, pas vrais, c'est du non-sens total. Euh, être nomade digital, il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients, un peu comme n'importe quelle vie. Et ceux qui vous diront le contraire, généralement, c'est qu'ils viennent tout juste de commencer cette aventure. C'est des bébés nomades digitales. Voilà, ils n'ont connu qu'un ou deux pays pour l'instant. Ils en parlent comme si c'était toute leur vie, mais ils viennent de démarrer. Et c'est tant mieux parce qu'ils sont généralement très, très excités, passionnés. Et voilà, et ils sont heureux de découvrir enfin quelque chose qui leur correspond. Mais voilà, souvent, ces gens-là, comme c'est un peu le début, ils sont tout excités. Ils vont vous dire que ce n'est que des avantages. Mais bien sûr que non, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'avantages sans inconvénients. C'est la logique du bien et du mal, hein, tout simplement. Donc voilà, alors si vous pensez à d'autres mythes que j'aurais oubliés, ben, je me ferais un plaisir de les lire dans les commentaires, parce qu'en fait, ça me fait bien marrer tout ça. Donc n'hésitez pas à écrire les, les clichés, les étiquettes euh, non-sens que vous entendez sur les nomades digitaux, ou que vous croyez d'ailleurs. Hein. Ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus, je trouve ça sympa. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude, on met un gros pouce bleu si on a aimé. On n'oublie pas de s'abonner aussi, ça vous permettra d'avoir les prochaines vidéos. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Vous prenez soin de vous et vous essayez au maximum de positiver sur tous ces instants, que vous profitez des moments que vous avez avec vos enfants, votre famille, si vous n'êtes pas tout seul chez vous. Mais vraiment... J'espère que vous positivez, c'est ce qui va nous en faire sortir plus fort, en tout cas je l'espère. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à samedi prochain. Salut